Bonjour. En ce début d'année, j'ai souhaité m'adresser à vous tous, qui êtes apprenants dans l'enseignement agricole, parents d'élèves, membres des conseils d'administration et autres organes paritaires de décision et de dialogue social, personnel enseignant, technique et administratif, chefs d'établissement, à l'occasion des traditionnels vœux de nouvel an. Traditionnels certes, mais toujours différents d'une année à l'autre. En effet, nous sommes nombreux à avoir tourné la page de 2020, tant cette année était atypique. Tourner la page, oui, mais nous ne pourrons jamais l'arracher. Elle fait partie de notre histoire, de notre vie, avec ses mauvais côtés, mais sans doute aussi avec quelques réussites. Quel que soit votre ressenti, je tiens à vous remercier, toutes et tous apprenants et membres de la communauté éducative au sens large, pour votre investissement malgré les conditions particulières, pour votre ingéniosité afin de contourner les difficultés du distanciel, pour avoir tenu bon et permettre que la mission de service public d'éducation ait pu être assurée coûte que coûte. Cette année 2020 nous aura aussi montré les limites du distanciel et toute la valeur de nos activités de groupe, de nos temps d'échange et de partage, bref, de notre vie sociale tout particulièrement au sein de nos établissements et dans nos lieux d'apprentissage. Formulons collectivement le vœu de retrouver rapidement cette vie sociale si importante à la construction de nos personnalités, tout particulièrement pour les plus jeunes. C'est la raison pour laquelle j'invite tous les membres de la communauté éducative, dans laquelle j'inscris aussi les parents d'élèves, à nous recentrer en 2021 sur notre priorité fondamentale, celle de faire grandir nos apprenants. Bien sûr, en les préparant aux épreuves, examens et validations des acquis auxquels ils se destinent, mais aussi en les valorisant comme acteurs de notre société. Comment Tout simplement en scellant une relation de confiance. Plus que jamais, cette confiance doit engager l'ensemble de la personne et l'ensemble des membres de la communauté éducative. Nous devons donc travailler collectivement à donner les moyens à nos apprenants de se sentir pleinement investis dans leur rôle pour notre société d'aujourd'hui, mais surtout celle de demain. Soyez assurés que l'ensemble des équipes de la DRAF hauts france est mobilisée pour vous accompagner dans ce projet. Je vous souhaite donc d'accueillir avec sérénité et confiance, mais aussi avec bonheur et joie, tant sur les plans personnels que professionnels, tout ce que cette année 2021 aura à vous offrir. Pour finir, je ferai mien ces mots de Marie Curie. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Bonne et heureuse année à vous toutes et tous.